Salut Nicolas! Salut Pierre! <rire> Nico, ça fait longtemps qu'on s'évite! Ça fait longtemps qu'on s'évite! J'ai fait des bons jets d'esquive, ouais. puis là ça y est! Euh, là je te tiens, là. Là, je te, là je, te, là, je te lâche plus! Raté, raté! Bon, euh, très rapidement, ça se passe super bien! Hein, ce, ah bah ouais, on champion. est content, euh, ouais. très très content! On a, on a rempli, euh, l'an dernier on avait euh, établi des, des, des, des, des quorums par, mm -hmm. par tournoi, il n'y avait aucun tournoi qui était complet! Ouais. Euh, et cette année, quasiment tous les tournois sont complets et surtout, bon alors c'est les plus petits qui sont complets, on va pas se leurrer ouais, euh, ouais. Donc tu vois, as le, le, le assaut sur l'Empire qui est complet à 40 alors que l'an dernier on était à 32 Mais qui est complet trois semaines avant, c'est un peu, on n'a pas compris mmh. Armada 40 Armada 40 alors qu'on était 25, 24 l'année d'avant, ouais, ouais. de ouais, ouais, ouais. euh, Destiny, euh, quand on lance les inscriptions en juin, le jeu il est un peu dans le trou Il n'y avait pas eu beaucoup d'extensions, en particulier les jeux de cartes euh, sont très sensibles au fait qu'il y ait de la nouveauté ou pas, quoi. Mm -hmm. donc il n'y avait pas eu trop de nouveautés euh, sur cette période-là, moi c'était la période des Star Championship, il euh, y en avait peu de Star Championship en France, ouais. donc on avait mis 64 joueurs, on était 60 l'année passée, en se disant euh, le jeu il n'a pas non plus grimpé, même en termes de vente, il a un peu baissé, faut pas se leurrer, quoi. Mm. donc 64 on était bien, 64, complet, trois euh, semaines à l'avance, on s'est fait insulter au passage par quelques Italiens qui n'avaient pas eu leur place, enfin ouais bon... Alors, ça tombe bien que tu me parles de ça parce que euh, j'avais fait une interview de José à l'Open au mois de juin. Oui. Et puis, on avait parlé justement de, de la vie des jeux. Oui. Euh, on avait parlé de la vie de Destiny. On avait justement relevé le fait que Destiny avait une petite faiblesse. Et euh, on avait à la fois parlé bon, de la vente, est-ce que le jeu prend ou pas. Et puis, en fait, pour qu'un jeu survive, il faut qu'il soit compétitif. Alors, sur, sur les jeux de cartes, c'est un autre univers. Parce que les jeux de cartes, on n'est pas dans le modélisme, etc. Euh, c'est pas, pas des. les jeux de, avec modélisme, mmh. c'est ce que je. je pour euh, paraphraser un, un ami qui vit aux états unis c'est des jeux slow growth. Grégoire, si tu m'entends. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est des jeux où, où ça démarre lentement. Ouais. Enfin, aujourd'hui sur euh, Star Wars Legion, je vais revenir à Destiny, hein, t'inquiète pas, je ouais, ouais, ne perds pas. De pas. Souci. Sur Star Wars Legion, on voit aujourd'hui euh, avec euh, le jeu est sorti en avril. Sur, sur les réseaux sociaux, mis à part les types qui sont des maniaques du pinceau, les mecs, ils commencent à dire « Hey, ça y est, j'ai enfin fini de peindre mon armée, ah ouais, ma boîte ça, de base ». C'est une véritable souffrance. Donc, c'est donc très long. Ouais. Sur la carte, c'est pas la même chose. La carte, il faut qu'il y ait du produit tout le temps mmh. pour que les mecs se disent pas ouais, ouais. « ah, Je suis en train de mourir ». Enfin, mmh. je caricature un peu, mais c'est presque ça. Mmh. Et parfois, c'est un peu la, la, la cavalerie, parce que tu sors des trucs, tu sors des trucs. Enfin, il y a des... Et donc bah Destiny, il bah, y a eu des mois, déjà, y a eu, euh, au démarrage, fin 2016, il y a eu une rupture très rapide du produit, ça a été rechargé ouais, très tard, ouais, donc, ouais, ouais. donc là, il y a eu une perte de gens. Ce, les hardcore qui étaient là, qui sont, sont restés accrochés, sont toujours là, mais, euh, et puis bah, aujourd'hui, il euh, bah, y a eu des moments, où il ouais, y a eu des périodes de, un peu de, de creux, quoi, et là, tu continues à perdre. Alors, mais mais l'autre chose, un, un jeu comme Destiny, c'est qu'il faut des... Pourquoi les gens continueraient à, à dépenser 150 euros ou 200 euros sur une sortie, à prendre un, deux displays de, de booster s'ils n'y jouent pas C'est ça. Donc c est, c est, c est, mais c'est le problème pour les JC aussi. Pourquoi le type il va continuer à acheter ces, ces, ces, ces, ces six paquets de, de, du cycle, mmh, cycle mmh, s'il n'a pas ouvert les précédents mmh, ou s'il n'a jamais utilisé les cartes mmh, Donc, donc euh, au-delà du compétitif, au niveau, comme là le championnat de France, le vrai enjeu pour ces jeux-là, à mon sens, alors, en tant que travailleur de terrain quoi, un petit peu c'est c'est qu'il faut que les euh, qu'il y ait ce que je, ce que j'appelle moi le jeu organisé de proximité. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait est des. C'est un peu là-dessus que je voulais t'emmener, ouais. c'est-à-dire que je voulais te dire qu'il faut que ce soit compétitif, mais il faut que je sois joué, et pour que ce soit joué, il faut que ce soit porté. Ouais. Porté par les distributeurs, porté par les par les magasins, et puis porté par les assos. Oui, oui. Mais aujourd'hui, euh, aujourd sur, sur la carte, si tu t'as pas un type qui fait le job dans le magasin pour dire, hey, j'organise une démo, hé hey, j'organise un petit tournoi. Exactement. Les gens qui disent « ah oh non, tournoi, t'inquiète pas, ça va être cool. En fait, tu t'occupes de tout. As tu as juste veux, à venir jouer. Tu vas faire trois parties mmh. à, la, à la suite. Tu vas rencontrer des gens sympas. Mmh. Bah, pas d'ailleurs, de... <rire> défense pas. Mais mais tu vas jouer, tu vas faire trois parties de suite ouais. dans un contexte un petit peu plus euh, organisé où ou Juste, on va te dire, mais bah, ta partie euh, Destiny, ta partie ce sera 35 minutes. Ce sera pas euh, 50 minutes parce que t'as toujours le nez dans le bouquin de règles, parce que t'es pas OP. Là, je vais juste te forcer à jouer un peu plus vite. C'est ça. Ouais, ouais. Et, et, euh, et c'est ça qui fait vivre le jeu. Et, et là, aujourd'hui, le jeu organisé dite proximité, ouais, il est en difficulté. En difficulté de manière globale. Hein. C'est euh, Destiny, c'est L5R, c'est. Donc, faut faire attention à ne pas se leurrer à se dire, waouh, 64 joueurs de Destiny au mois de mars, on avait 300, je sais plus combien de joueurs de L5R au Coteil. Ok, il y a ça, mais qu'est-ce que ça donne dans les boutiques C'est c'est le toute l'opposition entre aussi, je fais un parallèle avec le sport, que je suis le sport, même si je ne suis pas sportif pour dessous. Oh si, tu as bien la ligne quand même C'est les... Les, les mecs, de, de, les sports en France, on va dire, le collectif, ils sont très basés sur une fédération Exactement. où il y a une base, etc. Ouais, ouais, ouais. Et, et l'élite, en fait, à un moment, elle redonne à la base, elle reverse de l'argent, ouais, ouais, etc. Ouais. Alors qu'à côté de ça, tu as des sports comme le, le basket avec la NBA où il n'y a pas ce retour, quoi. Ou où, euh, où les mecs justement, il bah, y a des conflits là dans le basket. Putain, faut pas que je parle de basket, sinon <rire> on est perdu. Euh, ou aller euh, des entreprises qui organisent des compétitions privées, ne veulent plus libérer les joueurs pour les, les équipes de, les équipes nationales, parce que euh, ils s'estiment qu'ils ont rien à devoir à la base quoi. Et ben, Dans le jeu de cartes c'est pareil. Il faut l'élite, il faut le, les gros tournois où je vais avoir les gros joueurs, les mecs qui viennent là pour remporter le pricing, qui vont peut-être revendre sur eBay à 100 balles ou je sais pas, tu Enfin, faut pas se leurrer, ça existe. Mais il faut aussi que, dans les campagnes et dans les, et dans les villes, il y, a, il y a le petit éducateur qui, qui monte son ouais, équipe. Et il faut ouais. qu'il qu y ait le, en, en, en JCC, en JCE, ça se traduit par, il faut qu'il y ait le mec, l'associatif, qui, qui, qui monte des petits événements, qui fait jouer les gens, qui, euh, qui donne des conseils de, de deck building, de, de voilà. Et, et ça, euh, il y a 15 ans, les magasins faisaient bien le job. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de produits sur le, sur le marché moi quand j'ai joué le 5R en 2000-2001 là avec la, la, la version française éditée par Asmodé à l'époque j'étais étudiant il bah, y avait des, on était deux trois il euh, y a deux trois mecs dans le magasin euh, qui faisaient ce job là donc euh, tous les vendredis après-midi on était, on était 20 dans l'arrière-boutique euh, dans, dans une ville de province mmh. aujourd'hui ça ça n'existe plus d'accord ça n'existe plus parce que les joueurs ont vieilli donc ils sont moins enfin on a, on a du mal à faire rentrer du jeune, quoi. Là, sur un événement comme ça, tu regardes aujourd'hui, ils sont où les moins de 25 ans Ils ouais. sont où les étudiants ouais, ouais, Alors, OK, ça coûte cher de venir, mais il y a, en début 2000, je te montre des photos. On est dans eux. un univers euh, 30 35-45 ah, ans ouais. maintenant. Hein, en, en début 2000, je te montre, ça m'avait choqué quand les L5R est, est ressorti là, en novembre dernier, enfin, il y a, il y a, ouais, il y a un an, euh, il y avait des gars de Toulouse qui organisaient des Cotails, donc des gros tournois qui avaient ressorti des albums photos sur Facebook. Et tu dis, hé, hey, mais là, là, tous les mecs, là. Ils continuent à jouer, sauf qu'ils ont 35 ans, mais ils étaient déjà là, ils avaient 25 ans. Et dans la salle en 2001-2002, là, sur le côté de beaux arts c'était des mecs de 25 ans. Ouais. Alors la solution d'Asmodé, c'est quoi par rapport à ça Au jeu de cartes, mais aussi et surtout au jeu de figurines ah, Alors, nous, on a une réflexion là-dessus, parce que les magasins, on comprend aussi qu'ils sont chargés. Il y a 2000 nouveautés par an, tu vois, ils... ça, ça a pris une dimension complètement... C est, c est, c est... Ils n'ont plus le temps, non. Plus forcément l'envie, mais plus le temps surtout, tu vois. Enfin, je comprends ça. Donc euh, nous, nous euh, notre objectif là on a lancé un petit euh, c'est ce qu'on a lancé là sur le, le CF, là on a passé un petit message, un petit affichage pour dire vous êtes une association de figurines, contactez-nous, euh, contactez-nous, on va essayer de mettre en place en 2019 un programme, euh, un lien direct entre Asmodé et les associations de figurines pour euh, si vous êtes un club, alors un des trucs essentiels c'est que vous soyez un club avec un lieu de fixe, ouais, ouais, ouais de un réunion, lieu d'animation. Ouais, ouais. On ne sait pas encore trop comment ça va, ça va se, se, se concrétiser. Vraiment, là, on, là, on a fait le truc ouais, à l'arrache.com, la, on, on, on va le dire. L'idée, c'est d'avoir quelques clubs, on va dire pilotes, au moins dans, sur une première année ou peut-être 7-8 mois, à faire un test. Euh, on va leur envoyer des produits, c'est sûr. On va faciliter l'accès aux kits de jeux organisés. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les kits de jeux organisés, Politique, FFG oblige, ils ne sont euh, accessibles que par les magasins. Ouais. Et comme les magasins, font plus le job entre guillemets mm -hmm. aujourd'hui ils font boîte aux lettres c'est parce qu'il y a un mec du nation qui vient dire tu penses à commander mon kit régional à... que le magasin fait ah ouais ok ou des fois il fait oh, okay, ah ok ouais, il oublie ouais, ouais, ouais, donc ouais, euh, ouais. Euh, euh, non, ils sont pas au taquet autant au taquet que les joueurs sur, sur ce genre de produits dérivés donc euh, nous on pense que en France il faut toucher direct l'assaut, euh, avoir un lien direct, parce que il ne faut pas se leurrer, quand j'organise, quand il y a les, les régionaux X-Wing, alors maintenant ça va s'appeler en 2019 les Hyperspace Triol, qu'il va y en avoir une douzaine. 12... <rire> va y en avoir 12 ou 13 en France sur deux périodes différentes, c'est pas organisé dans les magasins. Parce que tu vas mettre 50 joueurs d'X-Wing, enfin 25 fois 90 par 90 de ouais. surface. T'as pas la place dans un magasin standard. Donc, ça veut dire que ça va être une asso qui va louer une salle ou qui va faire une demande d'obtention de, d'une salle pour avoir la salle, qui va organiser son bar, son machin, etc. Donc, pourquoi je parle au magasin à ce moment-là Parce que le magasin, il fait juste la boîte aux lettres. Si ça se passe bien en local, le magasin, il sera impliqué par l'asso parce qu'il y a un partenariat. Mais l'intermédiaire, j'en ai rien. Il a plus. Enfin. Pour... Voilà. Donc ça c'est ça c'était une vraie attente. Je pense qu'il oui, y a les, beaucoup de joueurs qui s'en sont les, rendus compte. Les assos nous réclamaient déjà. Est-ce qu'on peut assos, acheter les kits en direct les, les joueurs étaient quand même assez critiques, hein. je, dois, je, dois te, je dois te l'avouer. Euh, sur le jeu organisé et justement la remarque, c'était qu'il n'y en avait pas assez. Donc, il y a quand même, Bref, mais sur Légion par exemple, sur Légion, moi je gère la vente des kits. J'ai commandé donc en amont, tu vois, tu on commande 6 ou 8 mois avant la sortie du kit. Ah qu'est-ce que tu as commandé ouais, <rire> J'ai commandé des kits de jeux organisés Légion de chez FFG. 6-8 mois avant, j'ai un vague contenu, tu vois, il hey, y aura euh, 30 cartes promo, euh, 4 jetons, tu vois, je ne sais même pas vraiment ce qu'il y a. Et puis derrière, quand je les propose au magasin, ben, les magasins ils en veulent pas parce que. Ils ne me, me les commandent pas. Parce que. Légion, ben, c'est 181 par 90 la surface, donc il n'y a aucun magasin qui fait du jeu organiser ouais, ouais, jeux. Ouais. Aucun, ouais. Ok, t'as la Wag Taverne, t'as au oui. Bishop à Grenoble, Ouais. Et qui d'autre quoi Et puis les sollicitations en jeu de figurines, moi je suis figuriniste, ce que les joueurs de cartes me reprochent, euh, ils disent « ouais, tu t'occupes pas de nous ». Il y a José pour les cartes, euh, les cartes. Euh, non, il y a François, François c'est François Alix, les cartes. Non mais en, moi je suis figuriniste, et euh, toute proportion gardée, dans les jeux de figurines, il y a le même afflux de produits que dans, dans le, les jeux de société, donc il y a plein, de, alors il y a, y a le géant, tu vois, dans les cartes il y a Magic le géant, en jeu de figurines il y a Games Workshop là, qui est revenu fort depuis deux ans, ils, sont, euh, ils, ils font mal, hein. ils, sont, ils, ils écrasent tout, tout le monde, et puis derrière t'as plein de règles, Genre War Machine ils sont plus à la hauteur, enfin ils sont dans le trou, faut, faut le dire, X-Wing c'est moins fort que ça a été il y a trois ans, faut pas se leurrer non plus, et puis t'as plein de règles, si tu fais un peu d'historique t'as Bolt Action, as... donc le temps de jeu tu peux pas le démultiplier, ton temps de peinture, tu te démultiplies pas. Puis ton temps de tournoi, tu le démultiplies pas clair. non plus. Donc il faut exister. Il faut être présent. C'est compliqué d'exister. Donc il faut mmh. trouver des trucs pour exister auprès des joueurs. Parce que sinon les joueurs ils jouent à games. Hein. Si tu leur proposes rien ils jouent à games. Ils ont tous une armée 40 000 dans, le, dans les placards. Euh, si tu leur montes pas autre chose, ils ressentent l'armée 40 000. Là du coup les, les assos ont été approchés. Alors, du coup les, les assos ici là sur le, sur le, sur le, sur le, le salon. J'en ai quelques-uns, je te dis j'ai eu une douzaine de retours, il y en a quelques-uns qui ont emmené les papiers et qui dit je ne suis, suis pas membre du bureau, je ne peux pas savoir, euh, on va te renvoyer ça. Et puis euh, moi aussi j'ai un, bah, un petit fichier de gens qui, avec qui je bosse régulièrement, les organisateurs de régionaux, de machin. Si je ne les ai pas vus là, je vais leur renvoyer, je vais dire hey, on monte ça et euh, cours en décembre, je recontacte tout le monde. Et on est... Je vois combien j'ai vraiment d'associations qui veulent partir sur le projet. Je vais définir un peu plus les bornes du truc et puis on va lancer ça pour 2019. Hein. Est-ce que s'il y en a qui voient la vidéo et qui sont intéressés, ils, ils essaient de contacter Bien sûr. Ou, ouais, sûr ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ils il passent par, euh, il passe par le, le contact de FFG euh, Non, le mail, le mail, il faut me mailer direct. Ouais, ouais, D'accord. Ouais, okay, euh, okay. Mon mail c'est nfuso. N... Je le mettrai sous la ouais, vidéo. Ouais, Fantasyflightgames.freux, etc. Ok, d'accord. Je le mettrai sous ouais, la vidéo s'ils si veulent, si veulent te contacter. On est bien d'accord, les associations seulement. Hein, ouais. euh, venez pas réclamer des jeux pour, ouais, ouais. pour la maison avec la grand-mère. Et et je le dis, associations qui ont un lieu de réunion aussi. Oui, hein. aussi, ça, est ouais, est ouais, clairement... bah ouais, on est d'accord. Euh, les jeux ciblés Eh bien, bien sûr, tout ce qui est figurines. Donc, on va tous les produits FFG, hein, X-Wing, Légion, Armada. Euh... Légion, ça y est, on passe, on passe ah, la seconde. Ah, bah oui, il faut passer la seconde sur Légion. Euh. Euh, sinon les gens ça, il va disparaître derrière 40k faut, faut, mmh. faut pas Et mais aussi on se dit pourquoi pas par exemple quand on a des trucs euh, c'est pour ça que c'est Asmode qui le fait pas FFG tu vois enfin, le, ouais, alors, ouais, alors, je ouais. vous donne mon adresse ffg.fr enfin, oui bah, c'est pour mais, te euh, contacter toi mais, mais, euh... ouais, mais euh, par exemple euh, sur du zombicide ou des trucs comme ouais, ça bien parce sûr. que dans les projets dans les idées il y a euh, si on monte à un Facebook des associations pilotes ou je sais pas des un concours de peinture, euh, mmh. tu vois, enfin des, mmh. Ah oui, ça peut prendre ces facettes-là. Ouais, ça hein. peut prendre cette facette là C'est pour encadrer, organiser un peu le hobby, euh, toujours sur la base du volontariat. Euh, non, super, euh, super. Ouais, dès qu'il y a du bonhomme, tu vois, on va, on, on va proposer, dès qu'il y a du bonhomme, même si c'est euh, du plateau, euh, euh, de, puis, euh, puis là, enfin, il y a Song of Ice and Fire, le jeu de qui arrive aussi, enfin, tu vois, il peut se passer des choses. Il y a beaucoup de sorties qui sont prévues pour, ah. euh, pour et Légion. Et, et j'ai plein de stocks Renoir aussi les mettre. On <rire> joue à Renoir, c'est un excellent jeu. Oui, Renoir, c'est un excellent jeu qui, euh, bah, justement, qui aurait pu profiter hein, justement de ce, de, de, de, de, de ce, de ce mouvement-là. Mmh. Euh, là, il y a beaucoup de choses qui vont sortir pour Légion. Donc, euh, on ne peut pas dire quoi, mais mmh, ouais, le jeu ouais. va être bien soutenu pour, ah ben, pour Déjà, 2019. au mois d'août, on peut le dire, ça. Au mois d'août, ils avaient annoncé euh, FMG oh, pendant le, le keynote de la, la, la GenCon. Le keynote, c'est donc la, la super réunion où ils ouais. disent on est trop fort, ils se, enfin, ils se touchent la poitrine, et puis ils disent regardez tout ce qui va sortir pour, pour 2019. Donc, euh, ils, avaient, ils avaient annoncé qu'ils euh, étendaient euh, la gamme X-Wing et la gamme Légion euh, à l'après-logique. Ouais. Donc euh, à la gardé Clone. Ouais, on verra, et uh, ça c'est très très très attendu, bah, euh... ils n'en peuvent plus. Hein. Bon. Après c'est vrai que Légion c'est un jeu qui se joue, euh, qui se joue euh, quand même euh, plutôt euh, militaire, euh, armé, oui. et je trouve qu'il correspond plus à l'épisode 1, 2, 3 que... Oui bien sûr. Ouais. Mais, euh, le, le, le, euh... oui, et puis en plus Légion souffre, euh, de, par rapport à un jeu de figurines standard de n'avoir que deux factions pour l'instant. Sur X-Wing même si c'est un peu artificiel on va monter à 6 factions. Y les... ouais, ouais, ouais. Dès que nouvel ordre, premier ordre est et Un euh... peu artificiel, cette histoire mais de nouvel ordre. Ouais, mais bon. mais, mais, ouais. Au moins on avait les Scun qui étaient. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. Alors il y a un truc qui est, qui est assez frappant, c'est que quand tu joues dans X-Wing avec, avec les Skuns, tu peux les mettre des deux côtés. Et apparemment, dans Légion, on nous refuse de le faire. C'est-à-dire que si un, un Boba Fett, il n'est pas question qu'il joue, euh, qu ah, joue non, côté a, enfin, alors, Je ne suis pas assez professionnel d'X-Wing, tu vois, pour, pour te dire ah, que... il me semble que Boba Fett tu peux pas l'aligner côté rebelle. Ah, tu peux, alors, à x tu peux pas la, à, euh, à, à Légion, tu peux pas l'aligner la, la, la côté Rebelle. À, à X-Wing non plus, si Oh bah, X-Wing, bon. tu fais à peu près ce que tu veux. C est, c est, hein. ah, on me dit ah, derrière. Si, moi, moi, il m'arrive d'aligner des. Ah ouais, de des bah, vois, il m'arrive d'aligner des avec. Surtout des chasseurs je, Y je, je, je, je, je, suis pas, je suis pas assez au clair, tu vois. Donc ça, ça a été une petite. Ouais, euh, je ne euh, joue pas X-Wing, j'avoue. Oh J'avoue. C'est un très bon jeu. Non, t'es plus figurine de toute façon, on l'a bien Ouais, ouais, non, puis. X-wing, c'est un, un jeu de jeunes. Moi, j'ai besoin de me poser, donc je joue à Armada. <rire> Les meilleurs. Bon, Armada. Bah, Armada, euh... SSD, SSD. Après, je sais pas. Hein. pas vraiment... ah, on va pas se leurrer. Le, le, le produit, c'est pas le plus vendeur, quoi. Non, enfin, non. Euh... Et puis SSD en France, même pas, même pas garanti, ne pas garantir qu'il soit traduit. Nous on ah. a on a demandé à ce qu'ils fassent une boîte internationale, c'est-à-dire qu'ils mettent, euh, ouais. qu mettent les punch et les cartes euh, en, en plusieurs langues, c'est pas encore acté ça. D'accord, ok. Bon, qu'on soit clair. Parce que parce que le eh, tout simplement, comment ça marche FFG sort un produit, il contacte toutes les filiales, tous les gens qui le disent ouais, tous les ils gens... vous disent il faut en imprimer. Non. X, non, non, ils euh... nous disent, voilà, si vous en imprimez X, on vous le fait à tel prix. Voilà, si bien. vous en imprimez Y, vous le en... faites à tel prix, euh, etc. Donc, euh, et donc, euh, comme on, on sait que le prix public euh, souhaité, c'est tant, tu te dis, mais bah, alors attends, si j'en imprime euh, pas beaucoup, trop oh, punaise, je vais rien gagner. Ouais. Ouais. Parce qu'après, nous, on rajoute, c'est le coût de la production. Nous, on doit impacter euh, les frais de traduction, etc. Ouais, on est que, ouais. Donc, euh, à un moment, tu dis, bon, alors, je commence à vraiment gagner de l'argent. On reste une entreprise. Le but c'est de... Gagner non, non, non, je pas de problème avec ça. Euh, on commence à gagner de l'argent si on en fait tant. Et là tu fais... Ah mais non, par rapport à la taille du marché, c'est irréaliste. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen pour une pièce exceptionnelle comme celle-là Et là je pose la question, mais genre, hein, de faire un Kickstarter Non. Non, c'est pas envisageable. Non, non, non, non sur Star Wars... Cool, le hors note, il balance du Kickstarter Pourquoi ah, vous... C'est pas, que... <rire> pas la politique de FFG C'est pas la politique d'Asmode FFG. Et puis tu touches à la licence de Star Wars et là je crois que c'est très très verrouillé. D'accord, ok. Bon bah comme ça, le, le, le débat est clos. Quoi. Ouais, ouais vois, je, je viens de penser à Star Wars, il faut que j'envoie je, un mail euh, ouais. euh, au service FFG pour Licence se pour dire… Ah. t'as tu as <rire> Voilà, c'est ça. Non, non c'est très très compliqué de travailler avec, ouais. euh, ah, ouais, euh, avec euh, euh, LFL et, euh, et Disney. C'est ah, clair que bon, les gens les, les n'imaginent pas mais pour, pour vous dire truc tout bête, sur le site fantasyflightgames.fr, d'accord, toutes les news Star Wars, doivent être les news de Star Wars éditées sur le site ffg.com qui eux sont en lien direct avec le, la validation. Donc ils sont validés. On ne doit pas changer un mot. Alors, je ne sais pas si les, les mecs de LFL ou s'ils ont un bot ou quoi que ce soit pour vérifier si la traduction est bonne. On ne doit pas changer la pagination, la même organisation de paragraphes. Je peux vous dire que les, les, les news FFG, des fois, elles sont en termes d'écriture, c'est parce pas qu'il y a de plus fluide. Hein. C'est pas que c'est mal traduit, hein. c'est que c'est comme ça. Et, et on n'a pas le droit d'y toucher. Donc là concrètement certains vous diront oui sur le site ffg.fr euh, vous. C'est avez... du. Non puis vous avez pas annoncé le championnat de France euh, de, des jeux Star Wars. Oui c'est vrai. Parce que comme on n'est pas très bien organisé, on n'a pas, on, on pas, euh, pas pris le temps d'avoir les six semaines de validation en moyenne qu'il faut pour oh. faire du contenu. Euh, ah ouais. Pour faire du contenu inédit. Ah ouais ah, c'est ça ouais. C'est l'absence la, de validation ouais. qui fait qu'il y a de l'information. Je, je, je, qui... je vous le dis sur ffg.fr, il n'y aura pas euh, de news qui raconte cet événement du week-end. Il faut aller sur, euh, sur, sur, sur les Facebook, Facebook sur, etc. Euh, Parce que sur si, on veut faire une, <rire> si on veut faire une news, on aura six semaines de validation. Ouais, C'est euh, bien de le dire, hein, je pense. Et, et, cas, euh... et voilà quoi. Et donc, euh, ouais, faire un un débriefing d'un événement euh, six 8 mois après, enfin six semaines, euh, ça n'a pas de sens. Ah bah non, non, non, non, ça n'a plus d'intérêt ça a plus Il faudrait tout anticiper Moi j'avais même entendu qu'ils avaient enfermé des gars Pour écrire des cartes de Destiny euh, oui, après, non, Pendant 3 jours Pour pas que les mecs crachent les morceaux Ouais, ah ouais bon, c'est sur Le, le, le lancement du, de, du starter ça, je Pour l'avoir vécu hein, presque en interne Le lancement du, du starter X-Wing euh, Pas V2 mais le Le, le, le, le starter euh, Réveil de la Force Ouais, ouais c'est ça C'est celui-là, ouais, ouais. Donc, ça, le lancement du starter X-Wing Réveil de la Force, ils ont fait venir tous les mecs, tous les, les équipes de traduction de tous les pays. Il y avait droit qu'à deux personnes maximum. C'est ça. Un PC par personne, pas de téléphone, etc. Avec vigile à l'entrée de la salle. Ouais. Et ils ont mis tous les traducteurs au cul des bécanes dans la même salle en même temps. Les mecs sont restés une semaine pour traduire tous les trucs. Hallucinant, hein. Ouais, quand j'ai appris ça, j'ai compris, j'ai vraiment compris. le. Parce que bah, c'était la sortie de l'épisode 7. C'est ça, il fallait pas cracher le morceau parce qu'il y avait des infos dans les cartes. Il n'y de... avait aucune info ouais. qui n'était pas déjà connue dans les bandes annonces ah, des films. Tu as les noms des personnages, ah, bah, etc. Ouais, il n'y ouais. avait rien qui était. Mais procédure, je pense que ça donne de l'importance. Enfin, voilà. Bon, après, c'est une super licence qu'ils ouais, que, ouais. que, qu ont là. Hein, ouais, ouais. Faut Disney a euh... payé assez cher. Donc Disney euh... a payé très cher. Et euh... Euh il y, y a un rythme de sortie qui est très très lourd sur légion qu'est-ce que oui. tu en penses toi de cette histoire euh, c'est quand même assez euh, difficile de suivre le rythme légion. Ah ben, on est sur des jeux slow gross en termes de pratique eh, c'est-à-dire eh, que eh, les gens il faut qu'ils peignent etc ah ouais justement donc bon. euh, t'as est... Mais... pas de peindre que ça sort déjà à la semaine ouais ouais je, je sais pas alors euh, moi en tant que figuriniste c'est parce que j'attends tu euh... vois enfin le je trouve qu'il n'y a pas de cohérence, on sort les mecs de la marine rebelle, les commandos. Ouais, ouais, le re je le comprends reproche. pas, tu vois. Non. Mais bon, je ne suis pas dans, le, dans, dans leur bureau pour savoir comment ils ont, ils ont pensé le truc. Quoi. Bah, moi, j'ai l'impression, le sentiment que j'ai, c'est oh, on sort les fit parce que tout le monde est... Enfin, les vieux comme nous. Ils ont une, une infinité avec ceux-là, donc on les sort, tu vois. J'ai l'impression que c'est on espère de, de toucher notre, euh, notre fleur de fan quand on était gamin, mais ouais, sans ouais. forcément aller dans la cohérence, tu vois. Après, on ne nous a pas sorti d'Obi-Wan pour autant ou de. Ouais. Ou de tu sais, ce vois, ce toi. moi, par exemple, un, un des jeux que je pratique aujourd'hui, c'est Bolt Action. Un, ah ouais. un jeu de seconde guerre mondiale qui n'est pas un jeu historique. Si tu utilises le bon vert, tout se passe bien. C'est un, un, un jeu plutôt ambiance hollywoodienne, quoi. Et par contre, je trouve que les, les produits qui sortent actuellement Warlord Games, mais je fais de la pub me pour d'autres, c'est moche. World of Games, en fait, là. C'est pas genre, une vidéo officielle, tu peux dire ce que tu veux Aujourd'hui, ils sortent tous ouvrir, les, les trois mois un. Euh, grosso merdo, un supplément de campagne. Ouais, ouais, Donc là, le bizarre, dernier qui vient de sortir, c'est France 1940. Donc dans le bouquin, tu as des scénarios pour France 40. Et puis tu as des listes d'unités pour France 40. Et ils font des sorties de figues avec. Moi, c'est ce que je. Mais c'est parce que je suis un vieux con de figuriniste qui devient un peu historique, tu vois j'aurais aimé ce type de sortie qui, plutôt qu'il me fasse des trucs qui sortent dans tous les sens j'aurais aimé qu'ils sortent un starter HOT et puis euh, que dedans il puis hot. pendant 6 mois on a des bonhommes sur haute mmh. puis tu vois pendant 6 mois t'es gavé de haute puis euh, quand t'as bien fini de peindre et jouer à haute ils te font le truc scarif et puis euh, là t'as un start, soit un starter star scarif alors un starter par faction je sais pas je l'aurais plus vu comme ça mais ça c'est là c'est c'est plus le fanboy qui parle quoi. ouais on est d'accord bon le petit mot de la fin, donc ce système d'association, c'est vraiment là-dessus que vous voulez euh, acter ouais. au niveau 2019 Sur la figurine, parce que sur, sur, la, la, figurine parce sur la carte, même si c'est déjà un investissement long, dans le sens où tu passes beaucoup de temps à, à préparer ton deck, à t'entraîner, etc. Sauf euh, dans Keyforge. On a quand même, enfin moi j'ai quand même l'impression qu'il y a moins de, on peut moins se, ben, se, se, dire, se compter sur, un, sur des associations justement, parce ouais. que... La démarche, elle n'est pas associative sur la carte. Ouais, elle est, est beaucoup plus, plus individualiste. Le... Oui, ouais, ouais. ouais. complètement, on est d'accord. C'est le mec chez lui qui fait son deck. Quoi. Ouais. Mm -hmm. ou, ou un playgroup de quatre copains, tu vois. Mais non, On n'est pas dans les assauts. Euh, comme, comme la figurine, il y, euh, y a du modélisme, il y a la création de décors, il y a des logiques collectives qui se mettent en place. J'ai pas dit collectiviste, attention. Il mm ne -hmm. pas dire ça. Il <rire> y, y, a, y a des logiques collectives qui se mettent en place où euh, les euh, euh, bah, les mecs, bah, ils se regroupent euh, ouais, ouais, pour ouais. mutualiser les décors, pour, euh, pour les faire tous ensemble. Euh, puis parce que, moi, je suis dans un club de figurines à Tours. Euh, euh, on faisait ça, tu vois, tu fais, ouais, soirée décor, euh, on, paye, on, on, on paye la pizza, tout le monde tout le monde ramène son, euh, ses gros pinceaux, ses pots de peinture. Euh, puis, euh, puis on déconne, on dit de la merde et on, on peint les décors. Alors, on fait pas des pièces de collection, mais on, on va faire du, du volume pour, pour jouer ensuite. Donc Ça, c'est vraiment l'ambition <rire> C'est de tourner cette tournée, ce modèle là-dessus. Ouais, c'est aider, aider euh, sur, sur les jeux de figurines, aider euh, les, figu les, les assos à mettre des choses en place, puis à se parler entre eux, enfin créer un truc. Comme, euh, parce que le truc, donc, on a parlé du Café Tour, non Non, vas-y. Ouais, ouais, en fait, Pour conclure, on va parler ouais, de ça. ça, ouais. va être ça euh, donc, l'idée, c'est pas une idée originale, parce que moi, je j'ai travaillé chez Asmode de 2004 à 2012 en tant que salarié. Et en 2005-2006, alors que le jeu de société euh, moderne commençait vraiment à grandir, euh, par l'intermédiaire d'avoir une idée de Rando à César, ce qui est à César, de Philippe Despalières, euh, l'auteur de jeux euh, des Lougaro, qui euh, expliquait expliqué au staff d'Asmodé, On parle d'une époque ready? où Asmodé, Asmodé c'est c'est que Asmodé France et, et c'est 25 personnes. Bah. Il leur dit euh, les les jeux les jeux les jeux euh, euh, les jeux de société. Faut aller à les présenter aux gens là où ils sont dans les lieux de sociabilité. Oui, d'accord. Et donc ils disaient les lieux de sociabilité, c'est les cafés. Ouais. Donc ils a... en 2005-2006, moi je suis chez Aswadé au moment où il y a eu ce constat-là. Euh, il y a eu d'abord un Perudo Café Tour pour le lancement de Perudo. Ouais. Là, on parle de 2004. Et, euh, et après en 2006-2007, on met en place un Café Tour plus ambitieux, où euh, au, au max de la forme du Café Tour. Euh, je, comme j'en occupais, je me rappelle bien des chiffres. On a on avait, 60 associ... on avait 60 associations à laquelle on envoyait 7 fois par an un colis de jeux. Il y avait entre 4 et 5 jeux. Donc, c'était des gratuits. Donc, les associations étaient contentes de recevoir des gratuits. Quoi. Mais par contre, il y avait une contrepartie. La contrepartie, c'était d'aller faire des animations dans les cafés. C'est pour ça que ça s'appelait le Café Tour. Et, euh, et donc, on demandait un petit rapport en échange. Combien tu as fait de personnes ouais, C'est hein. quoi les retours sur les jeux et euh, c'était juste pour responsabiliser les assauts, leur dire non, on te donne ça. pas euh, cinq jeux comme ouais, ça. Pour ouais, ouais. Euh, après tu remplisses ta bibliothèque. Parce que bon. ouais, ouais. Et, euh, et, do et donc euh, moi je suis convaincu avec leur cul, tu vois, mon, mon, mon, mon, mon, mon expérience ancestrale du monde du jeu de société. Je suis convaincu que à, à ce, ce moment-là, en 2006-2007, les, les associations de jeux de société euh, euh, sont, commencent à se monter. Du elles n'étaient pas encore assez matures. Ouais. En fait, ouais. et, et donc, là, les types, tu leur dis je vais te donner des jeux, mais il faut que tu fasses ça en échange, il faut que tu t'organises un petit peu. Et là, ben, ça leur a aidé à organiser. Ça leur a peut-être donné des envies d'organiser de, un festival, etc. Ouais. Ça, partic ça contribue à mouvement. Je dis pas que ça a créé le mouvement, je dis que ça y a contribué. Ah, je pense. Hein. Et, et aujourd'hui, en France, tu vois, il ne se passe pas un week-end qui est quatre 4 ou 5 festivals de jeux. Je confirme. De, euh, aussi bien un truc à 200, 300 personnes. Que des trucs à 4000. Le bon exemple, c'est un euh, place au jeu, un truc grenoblois, euh, ça existe, ça, ça s'appelait pas place au jeu, c'était le, le CJSD, le, euh, le, le, le, le comité des jeux de simulation du Dauphiné, tu vois. Donc on, on c'était du hardcore, des euh, mecs qui faisaient du jeu de rôle et du wargame. Euh, bah, en 2004-2005, quand ils font leur truc annuel, ils sont 5, 500, 200, 300, je sais pas, à faire du jeu hardcore dans, dans un gymnase. Aujourd'hui, place au jeu, donc là, ça changeait non. Il y a toujours ces mecs là, ils sont toujours là les joueurs hardcore. Mais ça a aggloméré plein de trucs De jeux famille, jeux à balles, jeux en bois Des trucs Et place au jeu c'est une des plus belles manifs françaises Avec 5000 personnes sur le week-end Et, euh, et ben peut-être que quand on a donné des jeux Aux mecs du CJSD Qui, qui étaient des gros gamers euh, je sais plus Ils si allaient planter est... la graine ouais, de ce est euh... derrière, tu vois. Ah bien sûr hein. Et là la figurine c'est pas la même démarche Parce que je ne vais pas leur dire d'aller de sortir quoi. Mais je vais leur dire peut-être mettez en place une démarche Accueil nouveaux joueurs vous mettez en place une démarche euh, démo, recrutement de nouveaux joueurs, tu vois. Sur nos, jeux, sur nos jeux à nous, là, nos jeux de, nos jeux de vieux cons, là, euh, de, de, de, de, de, de, tu pousses des bonhommes, tu peins des bonhommes. bah ouais, comme je te disais, ils sont où les moins de 25 ans Ils sont où les ouais, moins de 20 ouais, ans ouais, on, a du mal. On, on vieillit, quoi. Enfin, on vieillit. Le hobby vieillit. Moi, dans mon club, on est 50 mecs. Alors là, on a des nouveaux, des jeunes qui sont arrivés, mais de... il y a un an, je disais, regardez, on a un gars qui a moins de 25 ans dans le club. Et la grande majorité, c'était des 30 40 ans, quoi. Donc, là... euh, je mets, Je m'autorise à mettre ton, ton mail sous la vidéo. Bien sûr. Et donc, les assos, on, on, on le redit, les assos qui sont équipés d'un lieu fixe peuvent se permettre de te contacter. Je, je, je, je ne sais pas quand tu vas poster la vidéo, mais on va dire que vous avez jusqu'au 20 décembre pour me contacter. Oui, ce sera celle-ci, je vais la prioriser, je la publierai cette semaine. Hein. Je la publierai cette semaine, je vais mettre le lien, donc il y aura le lien de Nico, l'adresse mail de Nico en dessous. Si vous êtes une assoce, bah vous n'hésitez pas à le contacter pour un programme qui va s'étaler sur tout 2019, un accompagnement avec, avec de l'envoi de kits d'animation ils auront toujours un retour à faire ouais ouais mais on va peut-être envoyer des jeux aussi tu vois. Enfin, ouais ouais d'accord ok je sais pas sur combien d'associations euh, pour l'instant ça... c'est euh, en train de... euh, ouais. Ouais. Ah ouais. ça mature okay. Alors, on va peut-être partir avec seulement 15 gars pour bien, enfin, 15 oui, oui, pour oui, bien oui. les gérer oui. au lieu de 30 et ce serait n'importe quoi l'ambition c'est de faire de la qualité on... De voilà on va prendre déjà ceux qui se présentent pas être trop ambitieux l'idée c'est envie, envie d'avoir de des associations relais qui sont capables de faire de l'accueil et du recrutement de nouveaux joueurs. Les... les idées, c'est ça. Quoi. Et après, on les accompagne dans d'autres projets. Quoi. Merci, Nico. Voilà. Bien, merci merci à toi. de m'avoir accordé du temps. Et puis, à pour très le. bientôt. À bientôt. Bye bye.